écoutez moi les battlegroundiens, j'espère que vous avez bien suivi Vous allez voir une game absolument incroyable avec le cheval et avec des kilos, des kilos de fort mobile. Voilà, je trouve que cette game est hyper intéressante, hyper impressionnante. Alors, je fais cette petite introduction, je vous prends un petit peu en otage, si je puis dire, pour vous parler de certains trucs qui arrivent cette semaine. Déjà, il y a euh, l'avant-première, mercredi. Donc voilà, si jamais vous avez envie euh, de vous jouer euh, à Hearthstone et que vous avez envie de suivre un petit peu euh, la nouvelle extension Hearthstone, mercredi, j'aurai la chance de 18h à minuit, mais je prendrai le live peut-être 3 heures avant, à partir de 14h, euh, je jouerai avec la nouvelle extension dans la nouvelle méta euh, post-rotation. Finalement, voilà, on est quelques-uns euh, en Europe à avoir cette opportunité-là. Donc vraiment, ce sera sur Twitch. Je vous invite évidemment euh, nombreux à venir. Vendredi, je serai sur Paris au Meldon, euh, donc c'est un bar e-sport, euh, e et euh, voilà, c'est pour une espèce de soirée, on va dire, avec la nouvelle extension, la fête des légendes sur Hearthstone, encore une fois, donc euh, voilà, j'aurai plein de cadeaux à vous faire euh, gagner, euh, j'ouvrirai mes boosters en avant-première, etc., donc voilà, ça, ça va être un beau moment, ce sera sur place, sur Paris, mais évidemment, ce sera sur ma chaîne Twitch donc, ce sera à partir de 21h, si je dis pas de bêtises, euh, ce vendredi, vendredi 7 avril. Et enfin, il y a une offre de fou euh, sur HelloFresh. Euh, je sais que vous adorez vous adorez HelloFresh et l'offre est absolument exceptionnelle, vraiment. C'est un truc que je répète dans pas mal de vidéos de stream, mais je vous le répète euh, à vous, joueurs de Battlegrounds, euh, si vous ne jouez qu'à Battlegrounds, on va dire. Euh, vraiment j'engage ma responsabilité de streamer hein, si je puis dire euh, sur ce sur ce produit sur cette offre qui est absolument géniale vous allez économiser de l'argent surtout voilà dans ces temps où les, les prix deviennent totalement tarés pour la pour la nourriture là vous avez des super produits des produits d'exception vous avez des recettes faciles à faire des recettes euh, cool à faire, super bonnes. Enfin, voilà, vous, vous vraiment HelloFresh foncez, l'offre est géniale. Vous avez euh, 85 euros d'économiser sur les quatre premières commandes. Donc vraiment, moi, je, je fais HelloFresh, évidemment, pendant, on va dire, le, le temps du placement de produit. Mais je, euh, HelloFresh, j'en fais un peu toute l'année. Je trouve le concept absolument génial. Et je sais que tous les gens qui sont passés euh, par, euh, par le lien ou qui ont, dans tous les cas, testé HelloFresh euh, grâce à moi, vraiment, m'ont fait des retours extraordinaire sincèrement extraordinaire donc vraiment je vous invite tous à essayer ou à continuer mais voilà si jamais vous ne connaissez pas essayez vous allez voir vous ne serez absolument pas déçu et en plus vous allez faire des économies c'est ça le peut-être le plus important c'est faire des économies sur la nourriture et en plus avoir des produits trop trop cool à manger voilà c'est une offre qui est absolument exceptionnelle donc c'est important de le faire voilà il y a un petit lien dans les commentaires un petit lien dans la description voilà je suis désolé d'avoir fait cette petite introduction mais voilà c'est important évidemment pour mon travail de vous tenir au courant de ce genre de choses, je vous souhaite un délicieux visionnage. Elle euh, de la Moherté c'est pas trop mal avec Mecha, euh, avec Bête, mais il a pas Bête. Grisbranche j'aime pas du tout. J'aime bien du J'aime bien Ace Je trouve que le... le pouvoir va plutôt bien avec le buddy. On a un pouvoir de tempo et on a un buddy de... de construction. Ok ok, euh, bon, est-ce qu'on va faire la 3 on 3 souvent, si on prend ça on gagne les combats au début, si on prend ça on perd les combats au début, si on perd les combats au début on perd un peu de mana avec ça, c'est dur à dire, en même temps là il y a des gemmes, c'est plutôt bien si on va dans la taverne 3, partons là dessus. Je vais finir par attraper des coups de no Ok, oh, il y a Citro dans le lobby avec ETC, ça va être sympa. Gros oh, petit lobby sexy. Oh, Zephristé hein Pas de peau. <rire> pas de peau, pas de peau. Lui, il a un démon. Super quand même. En plus ça doit être le démon 1 hein, j'imagine comme ça voilà bon, comme l'autre hein, ça change rien Ouais. donc ouais on perd 2 mana avec ça seulement 2 mais on, est... on perd 2 mana pour 2 gemmes qui est quand même pas si mal parce que ça peut nous permettre ces deux gemmes de gagner le combat quand on sera dans la taverne 3 là où normalement on est censé le perdre donc on peut rattraper quand même. Je pense qu'on perd de mana, mais on les rattrape ensuite. On perd de mana dans le sens où là on fait pas moins 3, moins 3, on va faire moins 2, moins 2. Dans cette M, il y a quoi Il n'y a pas d'LM, il n'y a pas de murloc, il y a des pirates, il y a des démons. Les, les trucs big, genre uran et démons, ça peut être pas si mal. Hein. Oh. C'est bien ça quand même. Bien, ça quand même en vrai. <rire> ok. Tout de suite, il m'a fait un coucou. Je prends le up. Comme ça, il nous met pas de dégâts, à moins qu'il ait eu un mousse. Il peut avoir eu un mousse, avoir récupéré un mousse. Non, ce serait marqué pirate. Des clients généreux, je pense. Et là, il l'a vendu pour up. Donc ça, c'est cool. On va faire égalité. On va faire moins 3 ici. Euh, merci Freddy Manson Merci beaucoup 41 mois déjà de soutien Merci à toi Merci infiniment pour ton aide Merci beaucoup Mais t'es le premier de la journée en plus Merci comme ça. Ah non C'est un mousse Eh ben moins deux C'est un petit mousse Chiant tos. Oh waouh. Oh waouh. Magnifique ça. Oh waouh. Un screen, c'est trop beau. C'est ça, hein, quand même. Hein voilà, le problème, c'est que si on prend deux brutes, on n'est pas sûr d'avoir des gemmes derrière. C'est dur à dire. Je crois que c'est quand même ça et ça. Ou alors on se dire on achète ça, on fait un roll et on essaye d'en acheter un autre, mais c'est pareil. Je pense que c'est ça et ça. On va essayer de garder euh, des gemmes. Au maximum. On va en avoir besoin hein, si on en fait deux par tour. Ouais c'est de toute beauté. <rire> c'est de toute beauté. Merci Shelvas, merci beaucoup, 38 mois déjà euh, de soutien, merci infiniment, merci de ta confiance, merci de ton aide, gentil. Bon, il est pas mal ce petit départ, il est pas mal. Je, vous souhaite un bon combat. Je suis content d'avoir pris le Uran au début. On va se faire percuter ici, mais c'est un, un peu logique. Du coup, HP au prochain tour, bah, écoute, pas forcément. Franchement, pas forcément, il faudra voir. Ça dépend s'il y a suffisamment de choses à acheter. En vrai, il n'y a pas grand-chose à acheter, hein. je crois pas, hein. je crois que je vais roll. Hein. Je vais prendre la brute, roll et faire un achat. Hein. En vrai, je me demande si je stack pas des gemmes en main. Genre, je fais ça, je fais ça. Et je crois que je vais prendre le géomantien pour stacker un peu des trucs en main. Voilà, j'en ai deux en main. Et j'en ai besoin un petit peu de par tour. C'est beaucoup de par tour. Donc là, je commence à stacker pour les, les big boys. Prochain tour, on va faire up plus pouvoir. Euh, up plus achat. Salut, Red, ma vie Merci pour le Prime, merci beaucoup Merci infiniment, merci pour ton aide. Je découvre le jeu depuis un mois et je suis tombé sur tes vidéos. J'adore l'énergie. Prends donc ce Prime. Eh bah, bien, merci beaucoup. En espérant bah, que tu passes du bon temps et surtout que tu progresses. Merci, c'est super gentil. Merci à toi. Est-ce que tu vas un peu aider le bro hello pour son tournoi euh, Ah oui, j'ai vu qu'il voulait faire la gamer Assemblée en Battlegrounds. Bah, la meilleure aide que je pourrais lui donner en tant qu'ami, c'est de ne pas la faire. Je pense qu'il a trop de retard. Il est fort Loelo, sur les jeux de stratégie, mais je pense qu'il a beaucoup trop de retard. D'expérience, hein. je pense que Battleground c'est Il faut... Il faut... un jeu qui nécessite plusieurs mois d'apprentissage et c'est vraiment un jeu d'expérience, j'imagine comme TFT je suppose. Même s'il était très fort sur TFT, c'est quand même un jeu qui est totalement différent de TFT. Et... Je lui souhaite de... de faire une bonne perf à la gamer assembly, mais je pense qu'il a malheureusement trop de retard. Il faudrait au moins un mois intensif, un mois et demi intensif d'entraînement. De, de, voilà. Après, s'il veut de l'aide, avec grand plaisir. Clairement. Ok, donc hop. Ça ou ça, peut-être ça Ça fait des pièces. Marc. Ça c'est cool quand même, ça fait un peu de stats. Mais pas tant en vrai, parce que ça, ça va pas mourir. Je pense qu'on va prendre les pièces. Ouais, on va faire ça. Euh, merci Ken, survive Merci pour le soutien, c'est gentil. Merci infiniment. Et euh, merci à Zetiti270. Merci beaucoup. J'ai 250 heures de jeu, je suis devenu addict. Je suis actuellement à 7k, ça monte tranquillement. Ah c'est bien, c'est bien. C'est vachement bien, ouais. Cette carte est clairement au-dessus de la moyenne. Et ouais, ce jeu c'est un jeu d'expérience. Euh, c'est vraiment des, des situations que tu dois mémoriser et c'est pas que entre guillemets de la théorie, comme ça pourrait être dans absolu dans un jeu de cartes traditionnel où genre euh, tu as ce match-up là et tu sais comment gagner ce match-up et en fait tu mets en place ta théorie. En fait, souvent ce que je dis c'est que les automatismes dans un jeu de cartes ça fait gagner. Les automatismes sur Battlegrounds, ça, ça fait perdre. C'est même pas que ça fait gagner, c'est que ça fait perdre. Jouer par automatisme, j'entends. C'est important d'avoir des automatismes. Et si tu joues uniquement par automatisme, tu perds sur BG. Pas bah, tu stagnes, tu perds. Alors que sur Hearthstone, tu pourrais gagner. Typiquement, regarder un film en même temps que faire des games d'Hearthstone ou Marvel Snap ou autre, tu peux avoir plus de 50% de win rate si tu as des automatismes. Sur Battlegrounds, euh, vous le signez contre-signe, vous allez faire 100% de top, euh, top 6, 7, 8. Hein. J'ai presque envie de up Taverne 5. Je peux en vrai. Hein. On va voir. Où ça. Hein. Ah. Hein. C'est peut-être un peu tôt. C'est pas évident en vrai. Il hein. y a des mechas, je pense que prendre ça c'est pas mal. Est-ce qu'on fait pas juste ça C'est un play très très bizarre mais... Non. Et qu'on le garde en main ça vous allez me dire. Ça, ça... Ouais, j'ai envie d'attendre un tour de plus pour lui. Je pense que je suis vraiment très bien. Je pense que je vais faire juste une gemme. Pff, okay, je reste comme ça, hein, en vrai. Je mets les merdes devant. Écoutez, j'ai envie d'optimiser les golds. Clairement quand je regarde tes vidéos je me dis ah tiens il fait quelque chose je n'aurais pas fait caler son raisonnement ouais bah j'essaye de l'expliquer à... mais il faut pas hésiter à poser des questions c'est pour ça j'essaye à chaque fois que je fais un play qui me semble moi, bon, un peu technique j'essaye de l'expliquer mais c'est vrai que parfois je peux justement jouer entre guillemets des plays qui selon moi enfin qui pour moi sont simples mais en fait qui ne le sont pas et, et parfois je vais pas les expliquer il faut pas hésiter à, à, bah, à me demander ah fichou là as fait un truc j'ai pas trop compris pourquoi et puis voilà En ce que tout se passe bien Un serviteur de perdu, une pièce d'or Pas si c'est très fort, mais. On va regarder. Bon. Je vois qu'un serviteur allié meurt. Donne plus un au serviteur adjacent. Je suis pas sûr que ce soit très fort. Ça c'est un truc qu'on va virer. Il y a ça et ça qui marchent bien ensemble. Je pense que ça, ça va virer. C'est quoi C'est water Pas mal avec ça. Plus jamais de laver. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en gros. C est C est contenez votre rage. Un serviteur de perdu une pièce d'or de gagné non. Un truc dans ce style-là, me paraît un peu bizarre mais au personnage adjacent, donc c'est pas mal. Ah, j'aime bien ce play. Il est un peu étrange, mais je pense que j'ai tout de suite de la puissance, j'ai du scaling. Ce scaling me permet de up, et cette puissance me permet également de up. Chez adjacent, la créa qui meurt. Ah. Ah. Ah. Ok. Après, avec Massacreuse, c'est pas mal ça quand même, on est que tour 8. Dac, dac, dac. Dag, dag, dag. Bon, je vais up. Hein. Ok. Donc, euh, est-ce qu'on la virerait pas pour une hospice suis pas sûr. Bien. Assemblage numéro 2. J'ai envie de faire le up. Je pense qu'on va le virer, ça. On va faire ça avec ça. C'est quand même totalement monstrueux. Ouais. Totalement monstrueux. Ah. Bah en fait l'idée c'était de les vendre mais en vrai pour 3 mana on a une découverte. Je pense que c'est ok donc on va quand même geler. Euh, plutôt hospice. On récupérera des cartes dessus. Ou Matron. Matrone sert pas autant récupérer une carte, ça fait une pièce. Optimisons les pièces. Mes sont toujours justes. Oula hop, hop, hop, hop, hop, la souris qui a glissé. Ouh, boum, boum, boum. <rire> là j'aurais pas été bien là. <rire> Le gars il a, il a tout mis là-dessus, <rire> ça a glissé là. Ah j'ai glissé chef. Ouh. Ok ok. Alors je prends la souris, je la mets. Au fond quand même de mon bureau, je la touche plus. <rire> je croise les bras, je peux plus faire de conneries là. Hop, une fois j'avais fait ça. Oh, on a évité le pire là. Oh, j'aurais pas été bien. Oh bonne mère. Hop, hop, hop. hop. Au prochain temps, on va cliquer. Euh... On va prendre avec ça, je pense. Et en vrai, il y a des trucs bien. Ça plus... plus tard, ça peut être pas mal en late game, etc. Ah mais là, ça aurait été affreux. <rire> Serais pas remis. Je m'en serais pas remis. Ça, ça m'aurait impacté pendant les 10 prochaines années. <rire> Facile. Bon, ça, ça devrait tenir hein, un bébé comme ça. là. En vrai, s'il n'y a pas de poison, ça détruit tout ça. Bon, c'est pas mal ça avec ça. C'est sympa ce perso là. petit démon on appellera ça une pièce une pièce démonique à Rosiris c'est Parapis je suis une pièce démonique et là boum il revient le cheval il est beau le poney bon on est quand même taverne 6 qui est quand même pas mal sur un tour neuf, c'est même euh, très très très très cool On va cliquer sur votre Ah On a qu'un taunt Invocatrice, euh, je suis pas sûr que ce soit très bon Oh, c'est une bonne carte quand même, Invocatrice. Fort mobile. Avec ça c'est cool, hein, Fort mobile. Fort mobile ça fait de la stat hein, en vrai, avec ça, ça. Je pense qu'on va plutôt jouer en big dans cette game, vu qu'il n'y a pas euh, Murloc, vous voyez. Ça c'est pas mal. Hein. Provoque. Sur un mecha ou un démon, on peut mettre ça sur lui. un peu emmerdé là. Des Vous êtes en tête. Je suis très emmerdé là Je pense que ça va le faire parce que mon gars il est trop fort Mon cheval euh, Il est vraiment trop fort mais Ok Pourquoi ne pas avoir mis le taunt sur l'entour looper ah, je sais pas si j'ai vraiment envie de jouer en tour je, je crois que j'ai envie de garder ma sacreuse et jouer multirace. je vais le garder Tout ça c'est des pièces qu'on va virer Je vais jouer multi pour pouvoir jouer plus facilement Mounted Ah il est mort notre ami Citro Ah on va la prendre Bran, Brand, ça va pas faire grand chose à mais... deux races. En vrai, ouais, je peux faire ça. Hein. C'est une pièce qui mange. Je vais le virer. Ah, il -y. y a un grand groupe C'est pas si mal en vrai. Que... Ah, j'ai que deux races. C'est tellement triste. faire ça. Ouais le duo dynamique c'est trop faible. C'est pas un truc que je veux. Là ça m'a égal de mettre des cartes faibles. Je veux avoir que des bonnes cartes. Genre des Leroy, des mounted. En fait c'est, on s'en fout de mettre une carte pour mettre une carte. Je trouve que ce n'est pas très intéressant. L'idée si je mets une carte c'est que je veux compte la garder et qu'elle ait un vrai un... Un impact. Franchement mettre un duo juste pour le donner plus 4 plus 4 et me dire oh, bah en late game je vais le virer. Pour moi ça n'a pas de sens, autant faire des rôles et, et plutôt essayer de scaler. Oui. Ok. Bon. Je ne sais pas si la Greta sert, mais... Ok, ça c'est cool. Ok, ok, bon. Euh... Massacreuse, on va les virer, je pense. Et on mettra des vrais trucs. Bon, j'aurais dû mettre un précis, mais j'ai pas vu qu'il jouait. Après, il jouait pas mort-vivant. Ça me va. Ouais, c'était pas évident. On, devait... on avait tellement de lignes de play. Mais je pense qu'on a pas trop, trop mal fait. Je veux scaler. Il n'y a pas de murloc. Il faut aller à fond là-dedans. Ça, c'est important. Comprendre les spots de race pour aller vers. Une compo ou une autre, vous voyez À partir du moment où il n'y a pas Murloc, on sait que les archétypes un peu big vont être devant. Forcément, si on joue big et qu'il y a Murloc, bah, on peut tout simplement se faire éclater par des Leroy, des Montieds, des petits Murlocs Poison et tout. Là, il n'y en aura pas. Donc, plus on monte de stats, plus on augmente nos chances de gagner. Ah, oh, super ce hit. Le hit est super. Merci Groc. 13 mois ça porte bonheur exactement, merci beaucoup, merci pour ton sub, merci beaucoup. Merci Twitch. merci beaucoup pour le, le soutien, merci vous êtes chouette. Ok ok, bon. On a nos 4 races, ah, enfin 4 races, on a nos 4 euh, taunts. C'est chaud là, c'est chaud chaud chaud. Euh, là on va chercher Leroy, Leroy mounted en gros, ça peut-être contre mecha, non, en vrai sera... on a tellement zéro boubou que ça ce sera fort contre tout, contre lui c'est fort, lui on n'a pas trop d'infos et de base dynamiteur c'est toujours bien je pense, surtout quand on n'a pas nous de boubou. Allez. Ouais, on va virer une Massacreuse. De perdu, une pièce de euh... Honnêtement, ça, ça c'est vraiment de la... C'est vraiment tout naze. Hein. Dans le je vais ça pour augmenter ses chances d'avoir un Boubou. Et je vais mettre Dynamiteur quand même. J'aime bien ça, hein. ah la stat est dingue hein. On a 5 forts mobiles On a beaucoup de stats Il y a toujours un Boubou qui traîne, il y a toujours un Leroy qui traîne Il y a toujours une merde qui traîne, là non où oh, il a de la stat aussi hein. Il est peut-être même plus gros Ah je sais pas oh, Il est un peu plus gros pas, ça se joue pas à grand chose, mais il est un peu plus gros. Par contre, on a un scaling qui est plus fort que le, le sien. C'est-à-dire qu'on s'améliore plus vite que lui. Donc, ça, ça c'est quand même très intéressant. Merci Radmavig Merci infiniment, c'est super gentil, merci. Merci à toi pour ton aide extrêmement précieuse. Euh, Radmavig qui offre 10 abonnements à Ali Karnas, Baboski, Fernand Marcel, gofraré Sky Titus Yaka. Dug, 1, 2, 3, 4, Gabou, 179, Québec, 179, Québec en crise, Eden Maboul et Nico, 38, 162. Merci à toi, euh, Radmavi. Merci beaucoup. Merci pour ton aide. Ok. Donc là, il nous faut Mounted ou Leroy. Ou un comme ça. Bon, il n'y en a plus. Hein. Un Leroy, on prend. Cheval, trop tard. Deux che de chevaux, ça aurait été génial. Mais là, il y a quand même pas mal de stats. Hein. J'ai presque envie de virer ça parce que ça sert à rien dans le match. Ils ont pas de boubou. Et j'ai pas envie que la stat des forts mobiles aille sur mon dynamiteur, vous voyez. Donc, je vais juste faire ça. Je ne vais pas jouer Leroy parce que sinon, je me bloque. Ça sert à rien. Je suis sûr de gagner. Donc, je vais rester comme cela. À la fin du tour, je prends 8x4, euh, 32. 32 et 16, 48. 48. 48 et 16, 54 C'est ça hein J'ai plus 54, plus 54 de fort mobile Donc ça, ça peut vraiment faire la différence Contre lui Finalement à la fin du tour, on ne prend pas Après il a quand même ce... Ouais non, il prend pas tant de stats que ça Donc là on a un vrai Un vrai avantage en, en stats pur Même si en vrai il nous a mis une énorme tartine hein Il nous a mis un petit moins 20 mais 48 et 16, 64 ouais. C'est pas ce que j'ai dit 64, ouais, c'est ça. A voir, à voir. Plus le Leroy et tout. J'y crois, moi. Ah, j'ai dit 54, ok, my bad. Ouais, 64. C'est énorme, hein. Macaron gagne L'autre il peut être super chiant Ok Allez Je presque. Il a Leroy. Ça, ça sert. C'est sa stat. Hein. C'est peut-être pas si ouf maintenant. C'est dur à dire en vrai. Un relon. Ouais, c'est chaud, c'est chaud! C'est chaud, hein? Salut Kylian Maudit. Salut Kidono, merci pour le soutien. C'est juste super gentil, merci à toi. Merci beaucoup. J'ai du mal à choisir entre up, actualiser ou piquer une carte. Que me conseilles-tu? Là, maintenant, ah, pour tout le <rire> sans avoir euh, lecture de ton board, achète la carte. Euh, ouais, bah, il faut regarder des vidéos, il faut que tu t'essayes de regarder des streams, de comprendre. Et de comprendre les spots et puis euh, en général il y a des patterns sur chaque perso. Les patterns permettent de up sans forcément faire d'erreur sur les 6 premiers tours. De respecter les mathématiques du jeu en gros. Après euh, je pense que c'est pas mal de regarder un peu ton adversaire. Typiquement si t'es taverne 3, t'arrives sur les 8 gold de t'es taverne 3. T'as envie de up. Regarde ce que fait quand même ton adversaire. Si ton board est, est très fort, fais le up. Si ton board est moyen, si tu up ça sert à rien. Tu vas juste te faire taper, tu vas prendre 8 et en fait t'as juste, entre guillemets, monté de taverne c'est bien mais t'as pris 8 pour ça. Donc joue un peu parfois en mimétisme en, en te calquant sur les, les play adverses, les up adverses. Plutôt. Bon, allez. Ah, Oh non, c'est la pire Ça, ça va. Ah, J'ai gueulé, pardon. Non, ça se met mal là mais non Ah, c'est bon. Quoi que non. Attends, je peux rester en vie quand même. Hein. Non, mais ça peut passer même. Allez. Un tour de plus en moins. Bon, c'est une bataille de bourrin. Là, il y a des bus qui nous rentrent dedans et on essaye de les arrêter avec notre front. En général, le bus, il gagne, mais j'y crois, moi. Ouais, c'est vraiment juste de la stat, quoi. C'est... Ah merde, il y, avait la... il y avait le poison qui pouvait être pas si mal. Je crois que voilà, il y a plein de pièces. C'est vrai, c'est vrai, ça. j'aime bien ça quand même écoutez j'aime bien mon board hein. est-ce qu'on va finir par passer en fait le truc c'est qu'à partir du moment où on commence à gagner contre lui il peut plus gagner contre nous vous voyez ce que je veux dire ça c'est bien Ça c'est bien Ah manque un peu de stat là A gauche à gauche Non je viens de perdre là dessus Non à droite à droite Non À partir du moment où on commence à gagner contre lui On ne peut plus perdre Parce qu'on a un scaling que lui n'a plus Oh c'est frustrant, là si on gagne, en fait c'est, il est à 24, mais si on gagne maintenant, on a gagné le, le lobby. Parce que derrière, là peut-être qu'on est à 50-50, un truc comme cela. Si on passe, on passe à 70-30 et ensuite on passe à 90-10. Oh trop frustrant, trop frustrant. Mais bon, belle game.